serais pas enceinte je dis ça euh, je suis pas médecin donc euh, c'est rien <rire> alors euh, que renvoie euh, tête qui tourne nausée pâte à petit grosse fatigue sans, sans mentir on dirait que je suis un médecin quand quand j'ai des questions comme ça c'est trop euh, improbable alors ça me parle de vendre la mèche à, tu tends le bâton pour te faire battre. Tu es là à, à toujours donner aux autres les moyens de te faire mal. Et tu trouves ça totalement normal, visiblement. C'est inscrit comme étant totalement normal dans ta structure. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est normal que les autres, que je tende un bâton aux autres pour euh, me montrer. Quelle est ma vraie place C'est ta manière à toi de te, de te positionner dans, dans, dans, dans un groupe, dans un cercle social. Euh, bon, ça, c'est une, euh, une première cartographie. Une autre que je pourrais te donner euh, Ok, tu ne sais pas tenir en place. Cette thématique de mal de mer que tu me présentes consciemment, ça me renvoie « je ne sais pas tenir en place ». Euh, je ne sais pas me limiter, je ne sais pas me donner des règles, me donner un cadre. Je ne suis pas adulte, je préfère parcourir le monde comme un, comme un adolescent. Pardon. Euh, et dit comme ça, c'est beaucoup plus juste en fait. Donc, euh, le lien avec le groupe, hum, tu n'es pas là pour construire, tu es, es, es là pour explorer, c'est ta priorité. Et il faut bien un moment que tu te poses, voilà pourquoi tu as le mal de mer. Alors que tu es à terre, je te le signale. Mais vraiment, la, dans ta psyché, dans ta psyché la, le, le mot mère renvoie au, euh, au voyage. Il euh, y a autre chose. Oui, parce que tu. Quelque part, tu ne t'autorises pas à une jouissance réelle de toi-même. Il y a une jouissance qui découlerait de tes actions, à une jouissance qui découlerait de qui tu es vraiment, de tes coups de gueule comme de tes. Euh, de tes moments joyeux. Et là, j'envoie l'information pour le groupe, tu ne t'autorises pas à vivre ça. Parce que pour toi, ça n'a rien à faire dans ton expérience. Tu juges ce qui devrait être là ou pas. Tu juges pour t'éviter d'être en lien avec l'extérieur. C'est une stratégie comme une autre. Et je réponds à ta question, que, que dois-je comprendre En fait, tu n'as rien à comprendre. Et là, je, je réponds directement à une part de toi. Parce que je ne m'adresse pas forcément, ou même pas du tout à toi en tant qu'identité, en tant que conscient ou mental. Je m'adresse à l'être euh, multidimensionnel que tu es. Donc, je te le dis, tu n'as rien à comprendre. la priorité, l'information info, d'évolution pour toi, c'est euh, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Écoute ce qui est réellement vibre en toi maintenant. Et ta thématique de mal de mer, de nausée, machin, ça, ça, c'est presque vomitif. C'est une sorte de de, vomir, de quelque chose qui essaye de, de... Tu essaies de... Ton, en fait, l'intelligence de ton corps, de ton être, essaye de, de, de vomir quelque chose, et toi, tu rédurgites. Parce que tu n'as pas le droit d'exprimer les choses, parce que tu n'as pas le droit que les autres voient ça de toi. Parce que ça signifierait que tu es... que tu es sur une, tour, sur une position non égalitaire tu ne dois pas demander de l'aide quelque part et tu veux avoir raison sur ça c'est pour ça que tu maintiens ça tu as un lien difficile avec l'autre Une forme de... J'ai besoin de l'autre, mais je ne le montre pas totalement ou je l'assume pas totalement. Ok, c'est bon pour moi. Bonne soirée à toi. Salut.